Bonjour et bienvenue dans la rediffusion de ce webinaire « Réforme de la formation 2018, ce qui se dessine ». Ma collègue Sophie Pagès et moi-même allons avoir le plaisir de partager nos informations sur la réforme et nos analyses avec vous. Je suis Mathilde Bourda, je suis responsable des offres de formation Segos qui s'adressent qui aux acteurs de la formation. Sophie, je te laisse te présenter. Et Je suis donc Sophie Pagès, directeur de projet « Réforme de la formation » au sein du groupe Segos. Alors, une présentation en quatre temps. Je vais commencer par faire un petit point où en sommes-nous. Ensuite, Sophie reprendra la main avec ce qui guide la réforme à venir. Je reprendrai pour nous demander ensemble est-ce que l'on va vers une transformation du système. Et Sophie conclura en s'interrogeant sur les tendances qui pourraient se renforcer dans les entreprises avec cette nouvelle réforme. Alors, où en sommes-nous alors on peut le lire à la lumière du baromètre SEGOS de l'information 2017. Tous les ans, SEGOS mène une grande enquête auprès de plus de 1100 responsables formation, DRH, responsables ressources humaines, et 11, pardon, 1100 salariés et 1120 DRH, responsables ressources humaines et formation. Ce qui nous fait dire en 2017 que la réforme précédente, celle de 2014, n'était pas si mal appropriée. Regardez, 89% des répondants qui sont DRH, RH ou responsables formation estiment que le CPF est un levier pour la professionnalisation et la qualification des salariés. Et côté salariés, on en a 87% qui estiment que le CPF les aide à développer leur qualification. Donc, quand même un dispositif relativement bien approprié, beaucoup plus vite en tout cas, au fil de notre baromètre, que n'était le DIF trois ans après euh, la réforme de 2004-2005. Ensuite, autre appropriation, l'idée qu'il faut apprendre tout au long de sa vie. 99% des salariés jugent qu'il est important de se former tout au long de la vie. C'est un résultat qui est en très nette progression par rapport à, à la même question sur les années précédentes. Et 69% des salariés estiment que la responsabilité de cette formation est également partagée entre l'entreprise et le salarié. Donc, on a bien l'idée de ce co-investissement qui, qui mûrit parmi nos concitoyens. Alors, malgré tout, notre système de formation professionnelle a des défauts. Et donc, c'est bien ça qui guide la réforme à venir. Et je laisse Sophie vous le présenter. Effectivement, depuis de nombreuses années, depuis déjà le rapport de l'Institut Montaigne en 2011 qui s'intitulait « Pour en finir avec les réformes inabouties », la plupart des acteurs et des analystes pointent les failles du système actuel. En juillet de cette année, un audit de l'IGAS a fait un premier bilan du déploiement du CPF, a permis un premier bilan du déploiement du CPF et a notamment pointé les points suivants. Une faible autonomie des actifs pour leur accès à la formation, un manque de lisibilité de l'offre de formation et de certification, une complexité d'accès, les fameuses listes de certifications éligibles au CPF sont euh, effectivement ne sont pas à la portée du commun des mortels et il est difficile euh, pour un, un individu actif, euh, salarié ou demandeur d'emploi d'accéder aux listes de formations éligibles à des refinancements. Et le manque d'information également est pointé sur le lien formation emploi pour un territoire donné. Actuellement, les partenaires sociaux discutent autour de des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, ce lien formation-emploi qui est la clé de la réussite du système de formation et de la rénovation du système de formation professionnelle doit effectivement être retravaillé. Et dernier point très marqué également, les inégalités liées aux différences de prise en charge entre demandeurs d'emploi et salariés d'une part et entre des salariés de branches différentes d'autre part. Donc c'est effectivement surtout la pertinence et la lisibilité de notre système de certification et de qualification qui est en cause. Ce, tous ces points, toutes ces failles qui ont été euh, analysées euh, depuis euh, de nombreuses années euh, ont amené nos dirigeants et le premier d'entre eux, Emmanuel Macron, a proposé dans son programme, quand il était candidat à l'élection présidentielle, de rénover le système de formation professionnelle et notamment de le simplifier en allant vers un système désintermédié où l'individu actif, demandeurs d'emploi ou salariés pourraient accéder directement à une offre de formation sans intermédiation le corollaire de cela serait que les organismes de formation seraient eux labellisés par une instance euh, indépendante et les organismes de formation devraient communiquer sur les résultats des actions, de actions qu'ils mèneraient en termes de développement des compétences muriel Pénicaud quand elle a pris la parole euh, à l'automne a dit que l'intention du gouvernement était effectivement de libérer les entreprises et de protéger les actifs. Et dans le document d'orientation du gouvernement qui a été publié le 15 novembre... Plusieurs axes ressortent. Le premier d'entre eux, c'est donner à chacun la liberté de choisir et la capacité de construire son parcours professionnel. Alors Mathilde, il y reviendra euh, sur le développement des, des impacts que, que cette réforme, enfin que ces propositions euh, signifient. Mais effectivement, l'objectif est que euh, chacun puisse accéder à, un CPF, euh, plus facile, à son CPF plus facilement et puisse choisir les actions qui lui permettent de construire son parcours professionnel en toute liberté. Deuxième axe majeur de la note d'orientation du gouvernement, c'est l'effort fonds précédent de formation consacré à, à la formation donc des demandeurs d'emploi. Le plan d'investissement dans les compétences prévoit que 1 million de chômeurs ou de jeunes sans qualification soient formés entre les années 2018 et 2022. Autre axe majeur, c'est le renforcement de l'accompagnement individuel. Pour que l'individu puisse se saisir en toute autonomie, il est souvent nécessaire, même quasiment tout le temps, nécessaire, qu'il soit accompagné. Et pour ce faire, effectivement, ça c'était un des points importants dans les, déjà dans la précédente réforme avec le Conseil en évolution professionnelle, mais là, le gouvernement souligne la nécessité de renforcer cet accompagnement individuel. Les entreprises, quant à elles, vont devoir investir massivement dans le développement des compétences de leurs salariés. Et là, sur ce point, la, le, la terminologie est importante. On parle bien de compétences, la formation étant un moyen parmi d'autres pour développer les compétences des collaborateurs. Dans le document d'orientation du gouvernement sont également évoquées la réforme du système de formation en alternance la nouvelle étape franchie dans les démarches qualité avec la nécessité pour les organismes de formation d'aller de, euh, encore plus loin que euh, le respect des six critères du décret qualité et la révision du système de certification professionnelle donc juste pour euh, illustration aujourd'hui euh, dans le système de certification professionnelle dans le fameux RNCP, répertoire national de certification, nous retrouvons plus de 10 000 titres diplôme et CQP. Et dans l'inventaire, nous retrouvons plus de 1500 certifications, ce qui effectivement ne rend pas le système suffisamment lisible pour l'ensemble des actifs qui veulent s'en emparer. En termes de méthode, le, donc le gouvernement a soumis sa note d'orientation le 15 novembre et les partenaires sociaux sont amenés à se rencontrer de manière très régulière à une fréquence hebdomadaire de novembre jusqu'à fin février, enfin jusqu'au 16 février objectivement, pour pouvoir négocier sur différents thèmes. Alors les premières réunions ont porté sur le CPF, sur le Conseil en évolution professionnelle, sur la question des listes, sur la question de la, de, de la prospective. Métier. Et là, donc l'objectif est d'arriver à un accord national interprofessionnel signé avant le 16 février 2018, de manière à ce que le projet de loi soit déposé et voté au printemps 2018. Je vais maintenant laisser la parole à Mathilde pour décrypter toute cette transformation massive du système de formation professionnelle. Alors, parlant de système de formation professionnelle, on a choisi de l'analyser sous quatre angles. Les acteurs, l'offre, les dispositifs et le financement, bien sûr, le nerf de la guerre. Alors, les acteurs. Donc, comme l'a dit Sophie, l'idée c'est plus de liberté, donner à chacun plus de liberté professionnelle, parlant des, des actifs, avec un accès direct à l'offre de formation sans intermédiaire. Alors, il y a une proposition hein, de, notre, de la ministre du Travail euh, qui consiste à avoir une application euh, disponible sur smartphone pour avoir accès par rapport à un projet professionnel donné ben, à l'offre de formation existante euh, dans un périmètre, hein, c'est géolocalisé, euh, euh, la certification, les certifications associées, mais aussi euh, les résultats en termes de retour d'accès à, à l'emploi, de, de transformation finalement en accès à l'emploi, des, des certifications obtenues, etc. Bon. C'est intéressant, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que cette désintermédiation, elle ne peut fonctionner de la vie de tous que sans un excellent système d'accompagnement. Donc il s'agit de renforcer le, le système d'accompagnement des actifs, surtout des plus fragiles, des demandeurs d'emploi, personnes peu qualifiées et salariés des TPE, PME qui n'ont pas dans leurs entreprises des experts à même de les accompagner. Alors, ça va sur une meilleure orientation et puis donc sur le, le vrai fonctionnement du conseil en évolution professionnelle. On en parlera quand on sera sur les dispositifs, il y a évidemment quelque chose à travailler de ce côté-là. Côté entreprise, alors attention, pas de malentendu, les obligations de l'entreprise en termes de maintien dans l'emploi du salarié, hein, l'entreprise adapte le salarié aux exigences de son poste de travail, veille à l'anticipation des évolutions de l'emploi et au maintien dans l'emploi, ça on n'y touche pas. Donc les obligations de l'entreprise, elles restent dans le projet tel qu'il est aujourd'hui au travers de la note d'orientation, elles restent inchangées. Mais l'idée, c'est, compte tenu des nouveaux moyens dont nous disposons pour former, compte tenu aussi de de l'appétence hein, pour l'accompagnement et pour tout ce qui est formation en situation de travail, qui répond bien à certains besoins, eh c'est d'élargir la notion d'action formation et de donner à l'entreprise la possibilité de prendre plus d'initiatives, en tout cas des initiatives plus diversifiées et d'innover dans tous les systèmes de développement des compétences. Les OPCA. Alors, L'idée, ça serait que les OPCA ne seraient plus collecteurs de l'ensemble des fonds mutualisés. Il resterait, je mets des conditionnels, rien n'est fait. Pour l'instant, dans les deux réunions de négociation qui ont eu lieu, on n'a pas parlé finances. Mais il resterait collecteur pour les fonds de l'alternance, donc apprentissage et contrat de professionnalisation. Euh, Peut-être pas collecteur direct, on pourrait imaginer un collecteur national qui leur redistribuerait cette part-là. Pour le reste, eh bien, ce ne serait plus les autres cas les collecteurs. Une question se pose aussi, qui n'a pas été discutée pour l'instant, c'est est-ce qu'on irait vers un libre choix de son OPCA par l'entreprise. Donc les OPCA, s'ils si ne sont plus collecteurs, en tout cas de l'essentiel de la contribution formation, se recentreraient sur un, un rôle de référenceur d'organismes de formation et de conseiller orienté TPE et PME. Enfin, les fonds gestifs, qui ne sont déjà pas plus collecteurs, eh bien, eux deviendraient des maisons du conseil en évolution professionnelle tournées non pas vers les entreprises, mais vers les particuliers pour mettre en œuvre comme prestataire hein, du, euh, le conseil en évolution professionnelle. Donc, voilà pour les acteurs. L'offre. Alors, Sophie l'a dit, des intermédiations, ça veut dire transparence du marché de la formation, accès à une information valable sur la qualité de l'offre. Donc effectivement, comme Sophie l'a rappelé, l'une des idées dans la note d'orientation, c'est d'attester cette qualité de façon indépendante par un, un, un organisme qui chapeauterait les organismes certificateurs actuels. Bon, pour le moment, on va dire que cette idée ne rencontre pas vraiment l'adhésion des partenaires sociaux qui négocient. Ils en ont parlé dès la première réunion. Et euh, la deuxième, et plutôt que d'ajouter encore un autre organisme, euh, un autre organisme par-dessus, tous les organismes accréditateurs, par-dessus le CNEFOP euh, qui fait la liste des certifications éligibles, etc., et ben, il s'agirait simplement de confirmer le rôle du CNEFOP, par exemple, en la matière, et, et, et voilà. Euh, bon, Et par contre, on resterait sur l'idée de publier au maximum les résultats obtenus par les organismes de formation, et vous avez déjà plusieurs régions qui se sont mis sur cet axe en développant des applications qui permettent aux personnes de publier et de rendre publiques hein, leurs évaluations, même si on est bien d'accord, c'était l'une des remarques faites sur le forum, que l'évaluation de satisfaction ne suffit pas pour juger hein, de la qualité d'une prestation. Enfin, en toute lettre, dans la note d'orientation, on a cette idée de créer un marché de la certification. En fait, l'idée, c'est que comme les parcours professionnels sont de plus en plus divers, que les gens changent de statut, passant du statut de salarié, CDI, intérimaire, CDD, prestataire indépendant, et revenant salarié, etc. L'idée, c'est, et comme les métiers évoluent très vite, l'idée, c'est qu'on a besoin tout au long de sa vie d'avoir une reconnaissance sociale de sa compétence pour pouvoir la revendre, quelle que soit l'évolution de son statut. Donc il s'agit d'avoir un système de certification fiable et qui en même temps rende compte des évolutions économiques, technologiques, etc. Aujourd'hui, rien ne garantit finalement que notre système de certification RNCP inventaire n'embarque pas des certifications obsolètes. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de tout, tout raser c'est quand même le maintien du RNCP donc qui contient les certifications qualifiantes et l'inventaire qui co contient les certifications qui ont un intérêt économique, etc. Reconnu, de mieux les faire vivre en faisant vivre en particulier des blocs de compétences qui sont intéressants pour accéder à la partie d'une certification dont on a besoin à un moment donné, et puis d'avoir une nouvelle gouvernance du système de certification. Alors là encore, dans la note d'orientation, on avait l'idée d'un super accréditateur via le COFRAC par exemple, on s'orienterait plutôt, au vu des deux premières euh, réunions, sur euh, simplement euh, peut-être une confortation et, et donner plus de moyens aux acteurs existants, comme la CNCP. En tout cas, rien n'est fait. Voilà. Alors l'histoire des listes et, et d'éligibilité au CPS, euh, elles ont été critiquées, non pas dans leur principe, qui était d'avoir une offre de formation éligible au CPF qui soit bien emprise avec les besoins des branches pour les listes de branches ou les besoins des territoires pour les listes de régions. Mais ce que constate l'IGAS et aussi le CNEFOC dans son rapport, c'est que ça n'a pas bien marché. C'est-à-dire sur ces listes, finalement, il y a trop de choses qui fait qu'on ne voit pas très bien la différence d'une liste à une autre et surtout sans pouvoir le référer aux travaux, par exemple, des observatoires des métiers alors, donc l'idée sur la note d'orientation, c'était de supprimer les listes. Oui, mais il faut quand même bien filtrer l'accès au CPF. On ne peut pas rendre tout éligible parce que sinon, les besoins en financement sont, sont tels que ce ne serait pas possible. Il faut bien un filtre. Donc, ce que disent les partenaires sociaux jusqu'à ce jour dans la discussion, c'est les listes, on n'est pas particulièrement attachés, mais il faut quand même un filtre qui garantit à la personne que cette formation, elle est valable, de qualité, qu'elle permet, qu'elle a une correspondance en termes de, de marché du travail, etc. Et, et voilà. Donc, pour le moment, personne n'est très content des listes, mais on n'a pas encore trouvé ce qui remplacera. Voilà. Et puis, donc, euh, sur l'offre, euh, notre orientation insiste beaucoup sur l'importance des compétences transversales, hein, les soft skills, euh, voilà, et puis de former sur les métiers de qui recrutent. Et là, on voit tout de suite une tension, c'est que c'est difficile de dire en même temps, on laisse la liberté de choix aux individus qui peuvent accéder sans intermédiaire au projet de formation qu'ils souhaitent et en même temps, il faut orienter l'offre vers les besoins de l'économie. Donc là, il y a une tension euh, qui, dont les, les partenaires sociaux doivent s'emparer pour proposer des solutions. Les dispositifs. Alors, on a donc le CPF qui a un droit individuel garanti euh, collectivement. Ce que propose la note d'orientation du gouvernement, c'est d'intégrer le CIF dans le CPF, puisque finalement, dit la note d'orientation, ben, ces deux dispositifs qui ont un point commun, c'est qu'ils relèvent de l'initiative du salarié. Oui, disent les partenaires sociaux, mais ce n'est pas si simple, parce qu'en fait, ils relèvent de logiques très différentes. D'abord, le CPF est un droit qui s'acquiert par capitalisation, de points, alors que le CIF est un droit mutualisé. Et voilà. Et deuxièmement, le congé de formation est un droit à congé, donc à suspension du contrat de travail, pouvant donner lieu à une prise en charge totale ou partielle des frais salariaux. Voilà. Donc, est, il n'est pas de même nature que le CPF dans, dans ce cadre-là. Donc, on ne peut pas dire que cette proposition de rentrer l'un dans l'autre ait suscité beaucoup d'adhésion pour le moment. De nombreux négociateurs sont très attachés au CIF comme un outil pour porter des reconversions longues, puisqu'avec le congé de la formation, on peut aller jusqu'à 1200 heures. Donc, ça, ce n'est pas fait. C'est encore en discussion. La mobilisation simple, tout le monde est d'accord pour dire que ça doit être simple. voilà. Après, la nouvelle unité de mesure. L'idée de la note d'orientation, c'est de dire l'heure, finalement, ça ne convient plus, parce qu'on fait beaucoup maintenant de formation digitale et l'heure n'est pas la bonne unité de mesure pour des formations à distance. C'est vrai, mais par quoi le remplacer Si on le remplace par un nombre de points, ensuite, il faut le convertir soit en heures, c'est le même problème, soit en euros. Mais à ce moment-là, comment valoriser le point est-ce que c'est la même valeur pour tout le monde Donc, ça pose plein d'autres questions. Du coup, ça non plus, ce n'est pas fait. Et lors de la première réunion, finalement, il n'y a, a pas eu de partenaire social pour défendre cette idée de changer d'unité de mesure. Et probablement que cette, cette proposition n'aura pas de suite. Alors, on est dans un contexte où on veut massifier l'accès à la formation, parce que notre pays est confronté, comme beaucoup d'autres, à la vague du numérique et changement des, des modèles économiques, etc. Euh, voilà. Mais dans un budget contraint. Donc, la grande idée, c'est de développer tout ce qui est formation en ligne euh, et puis d'assouplir la réglementation, comme on le disait tout à l'heure, pour une meilleure prise en compte de différentes façons d'apprendre, finalement, sans forcément rentrer dans le cadre actuel de l'action de formation qui renvoyait plus au modèle du stage. Voilà. Donc, c'est de sortir encore plus de la définition qu'on l'a fait euh, précédemment. La simplification du plan. Bon, l'idée, c'est simplement d'en finir avec les catégories, vous vous souvenez qu'il y a eu à un moment trois catégories d'actions au plan, il n'y en a plus que deux maintenant. L'idée, c'est d'avoir le plan de formation qui recouvre les actions de formation qui sont de la responsabilité de l'employeur. Voilà, adaptation, maintien de l'emploi, anticipation des évolutions de l'emploi. Et voilà, bon, je pense que cette, cette idée rassemble un certain consensus. Le conseil en évolution professionnelle serait renforcé, et là, tout de suite, on arrive sur le chapitre d'après, qui est le financement, parce qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui n'a pas de financement dédié, et donc c'est l'une de ces faiblesses qui est pointée d'ailleurs dans la note d'orientation du gouvernement. On maintiendrait le contrat de professionnalisation comme outil précieux pour des jeunes et pour également des, des adultes demandeurs d'emploi ou handicapés, etc., mais par contre, ça serait la fin de la période de professionnalisation. Alors ça, c'est écrit en toute lettre dans la note d'orientation. L'idée, c'est que comme l'employeur doit anticiper l'évolution de l'emploi de ses salariés, les maintenir dans l'emploi, en tout cas faire tout pour ça, et que ça relève de sa responsabilité, alors on ne voit pas très bien, dit en substance, la note d'orientation, pourquoi il y aurait un financement dédié pour ça. Voilà, c'est de la responsabilité de l'employeur. Et donc, euh, donc, fin de la période de professionnalisation. Pour le moment, dans les discussions, je n'ai pas vu beaucoup de partenaires sociaux défendre la période de professionnalisation, mais on n'a pas encore abordé euh, le cadre du financement, donc à voir. Et enfin, parallèlement, n'oublions pas qu'il y a la réforme de l'apprentissage et aussi la réforme de l'assurance chômage. Et n'oublions pas que finalement, le succès de chacune des réformes est assez lié. Alors, voilà. Alors le financement, pour l'instant, ça n'a pas encore été abordé dans les discussions. On a laissé ce sujet sensible pour, pour plutôt pour fin décembre, voire, voire janvier. Mais l'idée, ça serait qu'on maintiendrait une contribution mutualisée, donc en principe 1%, mais qui serait fléchée différemment. L'idée, c'est de renforcer les moyens dédiés au CPF. Et d'ailleurs, de nombreuses voix s'élèvent pour vraiment augmenter le nombre d'heures du CPF, voire certains partenaires sociaux demandent son déplafonnement. On donnerait autant d'heures à la personne qu'elle en a besoin pour son projet, compte tenu de sa situation vis-à-vis -vis du marché de l'emploi. Voilà. Et du coup, on, ça, on mettrait fin au dispositif d'abondement, etc. Voilà. Bon, donc pour ça, il faut des moyens. Alors, c'était assez logique dans l'idée de réunir CPF-SIF. On prenait les 0,2 du CPF, les 0,2 du SIF, ça faisait 0,4. On allait chercher un petit bout de 0,1 quelque part, et donc on arrivait à 0,4, 0,5 pour financer ce droit, on va dire, individuel à la formation. Aujourd'hui, comme les discussions pour l'instant n'ont pas l'air de vraiment aboutir sur le fait d'intégrer le site dans le CPF, bah, du coup, la question reste entière. Est-ce qu'on gardera deux enveloppes de financement séparées, Est-ce que ça fusionne Voilà, ça, à voir. Une partie du 1%, ça s'est écrit en toutes lettres dans la note d'orientation, donc c'est écrit 0,3%, irait aux régions pour financer la formation des demandeurs d'emploi, voilà, dont elles prendraient le, le leadership. Voilà. On maintiendrait quand même une contribution mutualisée pour le plan des toutes petites entreprises. Voilà, c'est tout. Attention, maintenant, ça n'empêche pas, comme on a même aujourd'hui pour les plus de 300, de garder une contribution conventionnelle par accord de branche comme on a aujourd'hui dans de nombreuses branches, ou pour l'entreprise de faire une contribution volontaire. Voilà, ça, ça n'empêche pas du tout un système qui existe déjà dans de, dans de nombreux cas aujourd'hui, puisque depuis quand même 2014, on n'a plus de contribution mutualisées pour, pour les plus de 300 sur le plan. Voilà. Et enfin, la mise en place d'un cadre national et interprofessionnel d'échange et de régulation financière, ben ceci pour éviter le, le gros défaut que Sophie pointait tout à l'heure, qui est l'inégalité des prises en charge. Aujourd'hui, la prise en charge de la formation, elle est quand même très variable selon la branche à laquelle la personne appartient, enfin son entreprise, en tout cas si elle est salariée, suivant son statut, surtout si elle est demandeur d'emploi, etc. Ben, on remettrait tout ça à plat en ayant un cadre national de régulation financière. Donc maintenant, quelles sont les tendances qui pourraient se renforcer dans les entreprises avec cette réforme systémique Eh bien, je laisse la parole à Sophie. Alors, effectivement, que la réforme 2018 soit structurelle, comme elle euh, promet d'être, hein, ou euh, qu'elle soit plus conjoncturelle, mais bon, vraisemblablement, là, nous, nous allons vraiment sur une, un changement profond de paradigme. Il y a des tendances qui existent depuis plusieurs années qui sont toujours à l'œuvre et qui se poursuivront euh, quel que soit le, le cadre euh, juridique euh, qui se mettra en place. Effectivement, le challenge pour les entreprises, c'est d'arriver à innover et à investir à bon escient. Et d'ailleurs, euh, demain, encore plus qu'aujourd'hui, elles devront investir sur fonds propres pour préparer les métiers de demain tout en développant la performance aujourd'hui. Et donc, trois points, trois points majeurs sont à l'œuvre. Euh, premièrement, la question des soft skills, compétences transversales, dont Mathilde parlait tout à l'heure, qui sont effectivement des leviers de majeur de performance. On sait que euh, les individus doivent évoluer euh, dans des univers en transformation permanente et sans maîtrise de ces compétences transversales, on ne peut pas on ne sait pas, euh, on ne peut pas accompagner les transformations euh, qui sont à l'œuvre. Donc, c'est clair que les entreprises vont continuer, elles le font déjà aujourd'hui, mais à investir sur le développement de ces compétences transversales et elles demanderont à leurs collaborateurs de euh, peut-être même, c'est pour là où on peut faire le point, euh, le, le lien pardon, avec la logique de co-investissement sur la certification qui est aussi une tendance lourde, hein, euh, les entreprises vont en fait négocier avec leurs partenaires sociaux, des accords formation où ils identifieront des certifications en jeu et des populations prioritaires. On voit déjà ce type d'accord apparaître et on sait que dans ces cas-là, le collaborateur va mobiliser ses heures CPF et l'entreprise va abonder de manière à ce que ce soit un co-investissement dans une logique gagnant-gagnant, notamment pour développer les soft skills dont je parlais à l'instant. La troisième tendance qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs euh, mois, voire même plusieurs années, euh, déjà par le décret euh, sur la formation ouverte et à distance qui avait euh, revu le formalisme à la baisse hein, et permis euh, aux formations à distance d'avoir un cadre juridique plus clair, dans la loi travail d'août 2016, euh, a été, de nouvelles pistes ont été offertes avec notamment la, la reconnaissance de la notion de parcours de formation qui comprend quatre composantes majeures. Un positionnement amont, où les compétences détenues par l'individu en amont sont donc euh, évaluées. Le parcours de formation en lui-même, qui en général est organisé sur euh, une logique multimodale, euh, du présentiel, du distanciel, de l'expérientiel, euh, la formation en situation de travail dont parlait Mathilde euh, tout à l'heure. Donc il y a de l'accompagnement aussi pédagogique qui est compris, comme faisant partie intégrante du parcours formatif, et une évaluation finale. Donc effectivement, nous allons vers une lecture de plus en plus ouverte hein, de l'action de formation et euh, cette tendance-là, qui de toute manière est une tendance à l'œuvre hein, depuis plusieurs années, va se poursuivre dans le cadre de la réforme 2018. Donc voilà, nous sommes arrivés euh, au bout de notre euh, webinaire. Nous voudrions juste euh, souligner le fait que le groupe SEGOS vous accompagne. Euh, Dès aujourd'hui, sur trois axes majeurs. Évidemment, la notion de parcours, comme ce que je viens d'évoquer, nos formations deviennent donc des parcours individualisés, multimodaux et accompagnés. Nous avons des innovations pédagogiques, notamment une solution foril qui permet d'accompagner les entreprises qui le souhaitent et leurs collaborateurs dans des dispositifs au plus près des situations de travail. En termes de certification, notre approche certifiante est engagée depuis longtemps. Nous avons l'offre certifiante la plus large du marché de nombreuses certifications euh, éligibles et puis la qualité comme vous le savez bien sûr est inscrite dans notre code génétique et Segos euh, a depuis euh, de nombreuses années un, un, un, un, tous les labels et toute la qualité du groupe Segos est reconnue à ce niveau là voilà donc vous retrouverez euh, toutes les informations que vous souhaitez euh, sur sur notre site segos.fr Une rubrique « Actualité de la formation » reprend toutes euh, les dernières euh, informations dont nous vous avons fait part aujourd'hui sur euh, la réforme de la formation professionnelle. Elle est, cette rubrique est actuelle, ce dossier « Actualité de la formation » est euh, mis à jour en permanence au fur et à mesure des résultats des négociations. Et puis vous avez également le blog de Mathilde, hein, qui est une référence en la matière, que vous pourrez consulter euh, avec bonheur aussi pour vous tenir au courant de toutes les réflexions et évolutions sur ce sujet. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt. Au revoir, merci de votre attention. Au revoir.